Bonjour à toutes et à tous, l'exercice corrigé pour la partie émission et perception d'un son, sans plus attendre, c'est parti comme toujours, on commence à lire ensemble l'énoncé. Matteo et Laura souhaitent diffuser une chanson qu'ils ont écrite et interprétée. Ils travaillent sur la partie instrumentale, ils étudient un extrait de deux pistes dans laquelle Matteo affirme avoir joué un SI. On donne également un tableau avec les notes et la fréquence qui correspond. Et les questions, il y a cinq questions. Les deux signaux sont-ils périodiques Si oui, isoler un motif élémentaire. Déterminer la période avec le plus de précision possible du signal du bas. En déduire la fréquence, de ce signal, la note jouée est-elle juste Laura trouve que la première piste du haut est moins forte que celle du bas, a-t-elle raison Pour vous aider, vous avez également en document l'extrait des deux pistes, dans la description il y a un lien vers l'image vous pouvez télécharger, sinon vous pouvez la regarder directement dans la vidéo. Comme d'habitude, vous mettez la vidéo en pause, vous passez environ 20-30 minutes pour faire l'exercice et le rédiger, et vous revenez pour la correction. Première question, les deux signaux sont-ils périodiques Et si oui, il faut isoler un motif élémentaire. Isoler ou identifier, c'est la même chose. Quand on regarde les signaux, on voit, ça me semble assez évident que le signal est périodique, c'est-à-dire qu'il y a un motif qui se répète. On peut donc dire que les deux signaux sont périodiques et on va identifier un motif élémentaire. Pour le premier signal, c'est par exemple ce motif qui est en rouge. Pour le deuxième signal, c'est par exemple le motif qui est en orange. Vous n'avez peut-être pas pris ces mêmes motifs, ce n'est pas spécialement grave. Il existe plusieurs motifs élémentaires, tout dépend à partir de quel point on commence le tracé du motif. Deuxième question, il faut déterminer la période du signal du bas avec le plus de précision possible. Je rappelle que la période c'est la durée d'un motif et pour augmenter la précision, on va mesurer la durée de plusieurs motifs. Et dans le cas qui est ici, on peut mesurer la durée de 10 motifs. On se place au début du premier motif, par exemple ici le maximum du signal, on note la valeur du temps 4,596 secondes et on compte 10 motifs. Et à nouveau, on note la valeur du temps 4,596 638 secondes. La différence entre ces deux repères temporels nous donne la durée de 10 motifs, 10 périodes et on trouve 0,042 secondes, soit 42 millisecondes. Il ne reste plus qu'à diviser par 10 pour obtenir la période et on trouve une valeur de 4,2 millisecondes. Là j'ai tout passé en millisecondes mais ce n'est pas obligatoire. La question 3 on demande d'en déduire la fréquence du signal. Alors il faut déjà se souvenir de la relation entre fréquence et période. La fréquence F est égal à 1 sur T T étant la période en seconde Et donc du coup maintenant on fait le calcul Attention aux unités La période est en seconde On trouve que la fréquence est égale à 238 Hz Je rappelle que l'unité de la fréquence C'est le hertz, H majuscule Z minuscule La fréquence du son est de 238 Hz La question numéro 4 La note jouée est-elle juste Pour répondre on va forcément avoir besoin Du tableau qui donne les notes En fonction de la fréquence du son dans le texte, on nous dit que la note jouée est normalement un Si. Et si on regarde la fréquence de la note Si, on trouve 247 Hz. Là, j'arrondis un petit peu. On a calculé que la fréquence du son était de 238 Hz. L'écart est important. On est même plus proche du La dièse que du Si. La note n'est pas juste. Il va falloir accorder l'instrument. La question numéro 5, en gros, c'est de dire quelle est la piste qui est la plus forte. Par plus forte, on pense évidemment au niveau d'intensité sonore. Ce niveau d'intensité sonore est lié à l'amplitude, et en visualisant sur la figure, on note que l'amplitude du signal du haut est plus faible que l'amplitude du signal du bas. Le niveau d'intensité sonore du signal du haut est donc plus petit que celui du signal du bas. La piste du haut est donc moins forte que la piste du bas, on l'entendra moins. Alors dans cette question, on compare bien des signaux dans les mêmes conditions et on ne s'intéresse pas aux réglages sonores qu'on pourrait avoir sur un amplificateur. En effet, on ne peut pas comparer a priori un son fort joué tout doucement sur un amplificateur avec un son faible mais joué à plein volume. Là on était dans les mêmes conditions, on a pu faire la comparaison. Voilà c'est fini pour cet exercice, j'espère que vous aviez tout réussi et moi je vous dis à bientôt.